Mais, moi, je voudrais te, moi, j'ai été contacté par ton fils qui est au Mozambique. Toi, Ourada, et Denke. J'ai refusé de faire ce que lui veut. Ton fils, là. Maçon. Voilà. Maçon. J'ai toutes les preuves, écoutez toutes là. Je ne le ferai pas parce que ce qu'il m'a dit de toi, là, ça te, ça, ça te fait pas honneur. Voilà. Euh, parce qu'on ne peut pas, Tourner doit un enfant de 3 ans, 4 ans. Et donc, il m'a expliqué beaucoup de choses. Mais comme la façon dont tu prends le plaisir, mais pour toi, c'est des mensonges. Pour venir raconter n'importe quoi sur la vie des gens. Moi, je ne viendrai pas défendre mon frère. Ce n'est pas pour le défendre. c'est pas pour défendre Anzu Damaro. Non, non, non. C'était relaté en une minute la vie aux États-Unis. Parce qu'il y a des Américains qui nous suivent. C'est-à-dire, il y a des Guinéens qui vivent aux États-Unis qui nous suivent. Mais comme il y a encore bêtise, tu es trop bête. Pourquoi j'ai une bête-il la soirée Pourquoi y il y a encore bête C'est que tu n'es pas intelligent. Tu as vu, moi, mon cas là, on t'a raconté, tu es passé à côté. Toi-même, tu t'es rendu compte que tu es passé à côté. Tout ce que tu as dit, était faux. D'abord le nom de ma tante, c'est faux. Tu as dit à mon, à mon oncle, mon oncle, là c'est mon grand frère Obéouya. Tu dis que je suis resté chez lui jusqu'à venir aux États-Unis. Lui, là, après trois ans d'existence aux États-Unis, que lui il a su que je suis aux États-Unis. Mais ce que je voudrais te dire, la vie aux États-Unis. Tu as vu, moi, mon appartement là. Il y a trois chambres. Voilà. Maintenant, quand tu prends un appartement, tu peux donner une chambre en location à des jeunes célibataires, à des personnes qui vivent seules. Mais je te dis qu'il n'y a pas un qui est zéro. Je te tout le temps dit ça. Un enfant qui, je dis bien un enfant conyanké, il a pas son... S'il y a son zéro là, c'est 0,3%. Je ne suis pas en train de flatter. Moi, j'ai la chance parce que j'appartiens à deux communautés. L'autre la, même n'est pas aussi vaurien. Parce que si en Guinée, tu prends ceux qui ont l'argent là, tu vas commencer par eux. Ceux qui ont l'argent, là, c'est eux qui ont les boutiques, les étages, les villas partout. Moi, tu ne peux pas m'attaquer sur ma communauté. Les deux, tu ne peux pas. Mais je voudrais t'expliquer le cas d'un enfant conyanké. Il n'y a pas son zéro, surtout, surtout en Occident. Et puis nous n'avons pas honte de faire notre travail. Moi, dans, dans la chambre là, je vais te montrer la chambre si tu veux. Je te montre la chambre. Il y avait un ghana qui vivait là-bas. J'ai mis en location la chambre à un Ghana. Il a fait trois ans dans la chambre. Quand il s'est marié, il est parti prendre une maison. C'est comme ça qu'on fait aux États-Unis. Tu prends l'appartement, tu mets à ton... Si c'était à ton nom, tu dis à tes amis et camarades que tu veux mettre une chambre en location. Il y a des gens qui prennent. Celui qui est venu te raconter, le jeune le, là, c'est un vaurien. Le jeune là, c'est un, voilà. un vaurien. Je le connais. Celui qui vivait dans la même maison qu'Anzo. Je vais te dire la vérité. Pourquoi Anzo a quitté là-bas C'est pour sa propre sécurité. C'est nous qui l'avons demandé. Celui qui t'a appelé là, qui, était, qui avait son nom sur la maison là. Lui, il travaille avec le CND. Ça a été découvert. C'est la honte qui est versée sur ce dernier là. Il a honte. Lui, la honte. C'est des gens qui. Comment vas-tu, Ramatullah Comment vas-tu, ma chérie C'est la honte qui est versée sur lui. Moi, je ne viendrai jamais. Le gagner là, on se rencontre tout le temps à Trenton ici. Il m'appelle seulement Big Broda, Big Broda. Chaque fois qu'il me rend, il m'a Big Broda. Voilà la chambre, il n'y a personne là. Quand je trouve quelqu'un, je peux. Mais je ne peux plus mettre quelqu'un dans, dans la chambre. Il y a la chambre de ma fille et ma chambre. C'est comme ça au, aux États-Unis. Demandez à tous ceux qui vivent aux États-Unis. Quand tu as deux chambres, tu mets une chambre à location. Quand tu as trois chambres, tu, tu mets une chambre à location. Pour diminuer. C'est comme ça. On... Mais toi, bête, il es trop bête. Tu es trop bête qu'on a fait sortir de la maison. C'est lui-même qui a demandé aux gens de casser. C'est lui qui voulait atteindre à la vie de Damaro. Lui-même, c'est lui qui t'a appelé là. Yannick, comment vas-tu, mon cher? Voilà, Moby, bon. Mon frère, Moby c'est un frère, un ami à moi. Il est malien, c'est un beau. C'est ma belle famille. Il est à New York, ici, là. Dans, je le sais très bien, il y a quelqu'un. Voilà, je vais très bien, Rama. Comment vas-tu, ma chérie? Il y a quelqu'un qui vit dans sa chambre 8 ans. C'est un Ghanaï. C'est comme ça qu'on fait aux États-Unis. Et puis si la personne veut là, il peut partir. C'est tout ça. ça, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui l'a fait sortir. Mais il y avoir une vidéo spéciale à Beouya. C'est le gars-là qui t'a pris. Ça c'est partout hein, en Occident, normalement, je t'informe. Il faut demander à tout le monde. Hein. Il faut demander à tout le monde. <rire> Merci beaucoup mon frère. Il faut demander, tu peux mettre une chambre en location, ce n'est pas une faiblesse. Et puis si la personne veut partir, il s'en va ici, là, on ne fait pas sortir quelqu'un de la maison, hein? comme ça là, parce que tu as la. Non, non, même pour faire sortir quelqu'un, il y a des roues. Toi, tu ne connais pas. Hein? Ma maman chérie, quand on va te battre. Toi, tu ne sais pas, il faut te renseigner. On voit encore il l'idée. tu es trop bête. Bêtise il dit, tu es trop bête. Voilà Mike Silla qui dit, même en Angleterre, en France, tu prends la maison, tu... toi tu as papier. Tu prends la maison, tu mets une chambre en location. C'est comme ça on fait c'est comme ça, on en fait. Mobile Diabara, là, il est à New York. Il y a une chambre qui est louée par un Ghanaï. Il est là-bas depuis 8 ans. Moi, le Ghanaï, là, c'est quand il s'est marié. Il s'est marié à une Ivoirienne. Il peut pas vivre avec sa femme dans une pays. Il est parti prendre une maison. C'est comme ça, on en fait. Tu fais une vidéo spéciale pour ça. Avec un Je vais te dire ce que le petit fait. Il faut demander. Heureusement, il y, y a des personnes qui vivent au, à New York, ici, là, ou au, à Philadelphie, ici, là. Ils sont partout. Ils sont là, hein. Celui qui ne gagne rien, quand tu fais Uber, là, Uber, là, tu ne gagnes rien avec Uber. Par week-end, tu peux avoir, je prends le minimum, tu peux avoir 1500 dollars par week-end. Tu ne fais rien, hein. Si tu travailles là, tu fais 1500 par week-end. La maison la plus chère par nous, ici, là, chez nous, ici, là, à Philadelphie, ici, là, si c'est cher, hein, pour les jeunes, c'est 1200, 1300, 1500 et par week-end toi tu gagnes avec Uber, Damaro fait plus de 2000 dollars par week-end. Lui ne peut pas se payer une maison, payer d'une location. Quand je dis que tu ne comprends pas, Damaro il est seul, donc il va aller prendre une grande maison. Pourquoi Moi si je n'avais pas ma fille, ma fille là, aller prendre une chambre, une seule chambre, je prends une chambre, je fais ma vie. N'importe quoi, Oub, lui fait, maintenant en même temps Damaro, il travaille à Amazon depuis il était, il travaille à ceux qui connaissent Amazon là, comme tu m'ont en fait un long, il faut demander à ceux qui travaillent au niveau de l'ordinateur, ceux qui font les trucs là, Et au niveau de l'ordinateur là, il faut demander, moi il y a deux personnes à qui j'ai fait vidéo, j'étais en train de travailler dans ça, Amazon là tu ne gagnes rien par week-end, tu peux gagner week-end 1200, 1300, celui qui gagne 1200 300 Amazon et qui fait Uber là, lui il ne peut pas se payer une chambre, n'importe quoi. Voilà, il Betty dit. C'est Celui qui t'a appelé là, il a, il a bouffé l'argent du CNRD. Il est flanqué à ici là. Il est là, il est flanqué ici là. Quand il passe, à les gens l'indexent. Le petit a quitté la maison pour sa propre sécurité. Parce que l'imbécile a envoyé les gens casser la chambre la rentrée. Damaro vit là-bas, ils vont le tuer parce que le gars roule avec le CNRD. C'est lui-même qui a indexé que Damaro est chez lui. C'est lui-même qui dit aux gens que Damaro vit chez lui. Et pourtant, ils vivaient ensemble avant. C'est nous qui avons demandé, tout le monde, tout ce qui... Ah, y a, y a, y a les, il y a les cousines de Damaro ici, là. Même père, même mère, les enfants de ses oncles. Ils ont dit de dégager, il y a, il y a sa cousine. Il dit, faut quitter là-bas. Tu penses qu'il n'a pas de famille C'est Ce sont ses propres sœurs qui veut dire de quitter là-bas. Oh, là, manque de... Même Facebook, là. Ça passe, est monétisé. Dépense qu'il y a à l'enfant. D'abord, il, il ne gagne rien en Facebook. C'est plus de 3 000, 4 000 dollars. Lui, il ne peut pas payer quelque chose. Regardez-moi un vaurien comme ça, qui est flanqué. L'histoire de ton enfant, là, je ne voulais pas le dire, mais je viendrai t'expliquer ça. C'est que le petit m'a dit. Ça fait plus de 20 ans. Tu ne connais même pas si ton enfant mange ou pas. Ton propre enfant, ta progéniture, même Boriconoro, Tu es flanqué, tu es en train de raconter n'importe quoi. Non, exemple, Parce que je ne voulais pas expliquer un peu, je l'ai même dit, avant de dire que l'ancaille, sinon on n'allait pas faire le direct. Moi, je t'ai répondu. Moi-même, tu es venu dire, moi, mon oncle, là il ne connaît même pas. On s'est séparés, mon oncle, là la dernière fois on se vit, c'était en 94. En ce moment, toi, tu es... Parce que ton fils dit que, c'est ton fils qui me l'a dit, hein. C'est ton fils qui me l'a dit, hein. C'est ton fils qui me l'a dit, hein. C'est ton fils qui me l'a dit, hein. C'est ton fils qui me l'a dit, C'est ton fils qui me l'a dit, mon ami convainc, salut, camarade, respire toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas dit qu'il n'y a pas dit a 94, on est oncle, on s'est séparés. Et puis je ne le dois rien. Il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot. C'est lui qui a envoyé son enfant à l'étranger. Lui, il est pauvre. Betty, Il n'y a bêtis, il dit. Il trop bête. Trop bête. Il a pas il dit. Tu comprends? C'est lui qui fait Uber. Il travaille à Amazon comme employé plein à Amazon. Lui, il peut pas gagner. Lui, lui il peut pas se payer une chambre. Regardez-moi quelqu'un comme ça là. Même quand des gens veulent venir aux États-Unis, ils demandent est-ce que tu peux me trouver une chambre. On, on loue nos chambres. Tu peux louer une chambre. Même moi, là, je peux prendre ma fille, là, l'envoyer à ses mamans, louer les deux chambres. Et puis, je les deux chambres là, peut payer la maison pour manger, Je fais ma vie tranquillement. Ça peut se faire. Que Francky, il est même frétain, il y en a, Tu sais que tu dis, tu comprends pas. N'importe quoi. Ici, Excusez-moi. Excusez-moi. Hein. Excusez Donc, euh, j'ai vu le titre de la vidéo. C'est déplorable. Je vais commencer par... Euh, Vous savez, j'ai fait Mamou. J'ai fait presque toute ma vie à Mamou. Toute ma vie à Mamou. Je connais très bien la sous-préfecture de Ourekaba. Et ceux qui sont de Mamou ou de Farana connaissent bien la sous-préfecture de Ourekaba. Et beaucoup connaissent l'histoire de Ourekaba. Mais regardez le ministre Awink, le ministre de l'enseignement pré-universitaire. Regardez-le. Qui vient d'organiser la semaine d'excellence au corps là-bas. Où ils ont débloqué 6 milliards de francs Guinéens pour organiser ces festivités-là. Tandis que, parce que nous vous donnons ces exemples-là, pour devant Dieu, N'a qu'ils ont personne. N'a qu'ils ont personne. Le gars est en train de décaisser de ram... avec le ministre de la fonction publique. Ils sont en train de renvoyer les gens de la fonction publique. Ils sont, regardez les salles de classe. Moi, aux États-Unis, à cause, ça, je n'ai pas de, c'est ce que je voulais même dire à Oulada. Moi, je suis cognanqué, pur, cognanqué. Tu m'as dit que je suis brésilien. Oui, à travers ma maman. Tu dis que je suis brésilien comme le contrat qui a en Mais tu vas vivre aux États-Unis, je n'ai pas d'amis, c'est-à-dire je ne suis pas dans une association Konyanke. Je ne suis pas, je suis à Philly, vers le, vers le sud-est de Philly. Mais je ne suis pas dans, il y a trop de Konyanke ici, mais je ne suis pas dans l'association des Konyanke. C'est ma communauté. Moi, je n'ai que deux amis aux États-Unis. La, la troisième est une amie. Qui, qui, dont j'ai dit son nom tout là sur ma page, qui est à New York, ce sont mes amis. Mais j'ai deux amis, des amis d'enfance à Mamou, oui et ce sont nous, nous avons grandi ensemble à Mamou, depuis de 87 jusqu'en 98 on était ensemble à Mamou. Il y a un qui est à New York, j'ai les grands frères de mes amis de Mamou aussi, trois personnes à New York. Quand j'ai la nostalgie, je suis fatigué, j'ai envie de me recueillir, je vais à New York, je passe la journée avec mon ami. On passe toute la journée à raconter de n'importe quoi. Sa femme prépare au manche. Quand je vivais avec ma femme aussi, quand je viens ici, il mange, il se met à l'aise, il dort et puis l'an dernier il prend sa voiture. Tout ça me dit au revoir. Il prend sa voiture, pff, il rentre à New York. C'est comme ça on vit. Je ne suis pas dans l'amitié. Je suis pas dans l'amitié parce qu'il n'y a je connais l'amitié d'aujourd'hui. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Et bien, mais donc, nous avons des jeunes frères à Mamou. Ils m'ont appelé, ils ont pris les photos. Ils disent dit, mais là, curieusement, M. Benito Koto, ah, mais il y a un mais il y a un débit de il Où sont les salaires? Ils ont tous les anciens qui sont à Ourekaba, Oure de Oure des Ourikaba, appelez les appels d'Andy, Lande. à Ourekaba, 80% des anciens sont des contractuels. Voilà mon grand frère Gaston Kaba, respect depuis Australie. Voilà un croquet. Aujourd'hui, la lamitié de notre pays est un croqué. Je ne suis pas dans lamitié d'aujourd'hui. Je ne suis pas dedans. Je m'en vais travailler, je reviens. Voilà, je, moi j'ai réservé mes congés de deux, de, de deux semaines, pour Le demi de Ramadan. à partir d'aujourd'hui, je vais plus au boulot pendant combien Pendant, 20, pendant presque 17 jours. Vous êtes un Non, je suis pas dedans. Donc, les enseignants qui sont au Rekaba ici, au il faut demander à tout Ourekaba. Les, les, les écoles primaires, je dis des écoles primaires, tous les enseignants ont abandonné les classes parce qu'ils n'ont pas à manger. Non, c'est pas vrai. Nous, on dit Allah. J'ai dit à Boydoui, oui, ok. Il est parti vers un vieux. Il a appelé l'Iglande. J'ai demandé aux vieux, ils ont demandé au sous-préfet, au sous-préfet de Conakry, de régler le problème. Ils ont appelé Conakry. On demande au sous-préfet de se débrouiller. On demande au sous-préfet de se débrouiller. Et on demande au peuple de se débrouiller. De se débrouiller hein, à trouver les, les enseignants, ils disent qu'ils vont, parce qu'ils n'ont pas à manger, leur salaire, c'est des contractuels. Ils ont remis des contractuels dans les mêmes... Donc, 5 mois, les contractuels ne sont pas payés. Eux-là, ils ne sont pas payés, ils n'ont pas à manger, ils vont Ils disent qu'ils ne vous enseignent pas. Donc, voilà la situation de l'éducation pour ceux qui sont dans les petits rêves-là. Vous comprenez Ceux qui rêvent-là. Et vous vous rappelez, je vous ai dit... Dans ma sous-préfecture de Daro, quand tu parles à Massantala, en partant vers la frontière libérienne, il y a une sous-préfecture, c'est l'avant-dernière, avant d'aller à Bayarou, Bayarou est la dernière sous-préfecture pour aller vers Voyama, dans le Liberia. Quand tu arrives à Daro, ils ont passé presque toute l'année que trois professeurs au collège. Trois professeurs qui sont de la fonction publique. Et ils ont demandé aux gens, les jeunes qui ont étudié les jeunes qui ont étudié, qui ont fini l'université, de venir aider, aider les, les, la population, va les pays. C'est mes parents ont de la soupe qui cotisent 1000 francs, 2000. C'est avec ça on paye les jeunes professeurs. Il y a trois jeunes plus que six, ans, six professeurs toute l'année. Ça, c'est à Daro. Et quand vous partez dans beaucoup de souples, c'est comme ça partout. Hein? Et le ministre là est flanqué à Conakry, fait croire aux gens que lui, il fait du bon boulot. Il n'a fait aucune mission à l'intérieur du pays. Demandez-le s'il a fait une tournée à corée ou bien à Haute-Guinée, ou bien à Monde-Guinée. Il l'a pas fait. Hein? Voilà. Et, écoutons ces journalistes-là. Je vais revenir. journaliste journalistes-là, ces journalistes sénégalais. Je vous en prie, je voulais que vous écoutez. Moi, je suis pas émotif. D'autres sont dans l'émotion. Ce qu'il dit, voilà. Parce que j'ai entendu, j'ai vu certains, certaines personnes prendre d'abord je profite pour souhaiter bonne chance à mon à, à, à mon à mon tonton, à mon papa Oye Gilavogui, qui est venu très en forme aujourd'hui à la Kiev. Bonne chance papa. Je te souhaite toutes les chances du monde papa. Donc je vais d'abord vous faire écouter ce que le journaliste l'a dit, que j'ai apprécié j'ai aimé vous qui avez la petite mémoire il a quatre mémoires là et petites, là. Écoutez très bien ce qu'il dit. Parce que moi, c'est ce que l'autre disait. Comment il s'appelle là? En même temps, je profite pour dire à... Pour dire à chose, comment il s'appelle là? Pour dire à Emmanuel de faire beaucoup. Emmanuel de se calmer. Emmanuel, tu dois te calmer. Emmanuel, petit Emmanuel, le petit journaliste là. Tu dois te calmer, Emmanuel. Tu dois beaucoup te calmer. Attendez. Euh... Voilà. Écoutez, hein? Avant, avant l'impact, je voudrais oui. placer il faut qu le temps s'il de plaît. Le documentaire d'Alain Foucault récemment parlait de 700 millions de dollars. Rietinto qui avait été donné à la Guinée, selon Alain Foucault, ce montant a disparu des caisses de l'État. Et que beaucoup de choses se communiquent autour de ce projet quel, quel regard portez-vous sur ces éléments d'information voilà, Vous savez d'abord ces 700 millions ont été payés à la suite de ce qu'on appelle l'accord transactionnel oui. l'accord transactionnel qui a permis à Rio de maintenir ses droits sur le CIMANUM. Oui. Ce que nous savons par contre la Banque mondiale, le FMI pardon, avait interrogé la Guinée à plusieurs plus reprises sur l'utilisation de ces 700 millions oui. et même le président Condé avait répondu qu'une partie du financement de Caleta provenait de ces 700 millions oui. Voilà. Oui. donc vous savez c'est vrai que, quand même, avec sortie de Alien les gens estiment que ce sont des contre-vérités. Quelles conséquences pour le pays Oui, vous savez, quand même, j'ai écouté ce, ce document il y a a ce bien, qui dit dedans qu'ils ne sont pas vrais. Par exemple, euh, il dit que le minerai a été accordé à ces sociétés pour 35 ans, ce qui n'est pas vrai. Oui. La concession, c'est pour 25 ans. Mmh. Ce sont les infrastructures qui portaient sur une durée de concession de 35 ans. Mais la mine elle-même accordée à Uini ou la mine accordée à Rio Tinto c'est 25 ans. Ce n'est pas, pas aussi vrai. Mais aussi la contribution au développement communautaire qui et ça c'est vrai. Oui. Dans la convention de Uini, elle s'est engagée oui. à payer 150 millions de dollars d'investissement dans le développement communautaire. 150 oui. millions, c'est écrit dans la convention. Oui. Elle paye chaque année. la première convention. Oui, la première convention, oui. 150 oui. millions de dollars. Et surtout, il y a encore un ticket d'entrée. C'est-à-dire lorsque la Guinée a signé la convention, l'UNICE s'est engagé à payer 100 millions de dollars comme ticket d'entrée à la Guinée et 2 millions de dollars pour frais de remboursement des frais d'avocat. Ouais. Ça, c'était quand même des acquis qui figuraient dans, dans l'ancienne convention. Mais aussi, dans la même convention, on a les dispositions autour du Fodel c'est-à-dire 0,5% du chiffre d'affaires à l'aide payé chaque année de, fonds de développement local. Donc, il y a tout ça que je vois nié dans ces documentaires donc c'est n'est pas très sérieux. Alors, J'espère que ce n'est pas long. Parce que j'ai un document, justement, sur YouTube. Vous avez vu, non Il dit, c'est tout ça là qui est nié dans le documentaire. C'est tout ça là qui est nié dans le documentaire d'Alain Foucault. Ça dit, il nie tout ça là. Le journaliste sénégalais explique. Ça, ce sont les médias sénégalais. Le débat là, c'est un débat dans les médias sénégalais. C'est un journaliste sénégalais qui connaît très bien comment le professeur Fakonde avait dit et c'est une réalité, une partie de ces 700 millions a été utilisée pour le barrage de Kaleta. Et lui, et c'est vérifiable, il dit que c'est vérifiable, mais lui, Alain l'infoca il omet tout ça là. Il met tout ça là de côté. Ce sont des contre-vérités moi, je vous ai fait écouter ça parce que vous, vous préférez écouter des faux médias. Écoutez, prenez le temps d'écouter ces médias aussi. Qui parlent de la réalité de notre pays, qui connaissent mieux notre pays. Je vais terminer par trop maloin, Voilà. Et puis je t'ai dit, enfant Konyanke il n'y a pas son zéro dedans. Je t'ai dit ça au tout. Voilà. Donc tu as entendu, hein il est le coco, comme Mari Doumbouya, parce qu'il est le coco, c'est là, c'est Doumbouya qui a mis ce mandou sur les rails. rails. Un Bravo encore, un Betty l'a dit, Betty Ba dit, tu es trop bête. Deuxièmement, c'est l'histoire de Mariamba. Mariamba, voilà, je, je ne voulais pas évoquer, mais mon ami des forces spéciales veut que j'explique je, ça devant tout le monde, en deux, trois mots. Voilà. Parce que ce qui est appelé accident, portière, parce que selon Moussa Moïse, l'équipe de Moussa Moïse, elle s'est endormie, elle s'est adossée à la porte, la porte s'est ouverte. Vous, vous rentrez, vous, quand vous rabattez une porte, et puis c'est la porte d'une voiture, d'un élément des de forces spéciales, Diawana, comment vas-tu, ma Donc quand vous rabattez la porte, là, la porte un élément de force spéciale et puis c'est un entraîneur lui il entraîne il fait le training il entraîne il entraîne les éléments de force spéciale lui sa voiture là la porte n'est pas bonne yo madame peut rentrer c'est sa femme il rentre que selon la communication de moussa moïse la porte n'était pas bien fermée c'est adossé contre la porte il est tombé la porte s'est ouverte il est mort dans l'autre document là-bas là ce sont ses amis, je m'excuse beaucoup, j'ai un grand respect pour la dame. Je ne parlerai pas de ça, on dit qu'elle était infidèle, elle sortait avec d'autres cerveaux, c'est archi faux. Ce que moi je sais, c'est quand on me dit qu'elle était trop informée, elle a assisté à des événements qui ne pouvaient pas rester comme ça, donc il fallait l'éliminer. Ça c'est vrai. Oui, c'est ça la vérité. Éric Benito, grand Benito la fille en savait beaucoup à a casciement de l'enfant spéciale alors, alors, trop même maintenant on se demandait si elle travaillait pour quelqu'un ou c'est son mari hein? cest son mari c'est sa femme oui tout le monde le sait mais elle s'est trop occupée de cette situation de force elle était trop trop informée. quand j'ai dit à tout calonner. Mais à un moment, elle avait commencé à fouiller beaucoup dedans. Donc, ça veut dire qu'elle tra travaillait pour quelqu'un. Ce n'est pas C'est à lui-même on a confié de se débarrasser de sa femme. Quand j'entends certains dire, « Mais ne pas de aucune famille. » Ce n'est pas aucune familles hein. Quittez dans ça. Ce n'est pas aucune familles. Oui, ce n'est pas un problème d'aucune de Ça dit dire mélanger les familles. Non, non, non. J'ai vu, quand l'autre faisait... Et Tola faisait son direct là, les gens ont dit, no, Tola est en train de mélanger les familles, il n'est pas en train de mélanger les familles, hein. c'est lui-même en personne qui s'est chargé d'éliminer sa femme. Il dit, sa femme là n'a pas dormi, la somme bimbi au maï, non, non, non. Sa, Demandez où il a envoyé sa femme. C'est la question. Demandez à tout le monde, ceux qui disent là. Demandez à tout le monde où Barry a envoyé sa femme. Il a envoyé sa femme devant Doumbouya. Si cette jeune fille rentrait au palais Mohamed V, elle n'allait plus sortir jusqu'à la fin de la transition. Elle le savait, elle-même le sait. Parce qu'il y a des personnes là-bas, il y a des personnes prisonnières ici où les gens n'en parlent même pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont gardées au palais Mamé V, qui ne voit pas le jour, ils sont là. La fille là en sait, si elle rentrait au palais là, elle n'allait plus sortir vivante. D'ailleurs, ce n'est pas un problème de sortir vivante. C'était un, un choix. C'est un choix. Maintenant, ce, qui est, ce que nous avons demandé, et nous avons demandé discrètement, est-ce qu'il a demandé à sa femme il a expliqué ce qu'il attendait, ce, qu ce que sa femme-là allait subir. Est-ce qu'on explique est-ce qu'à Kanyafa, il y en a C'est ce que beaucoup veulent demander. Parce que ils ont, la conversation est là jusqu'à ce niveau-là. Ils étaient en train de parler chaudement, discuter chaudement. Est-ce que la fille a choisi, après avoir. Entendu les explications, est-ce qu'elle a choisi de mettre fin à sa vie? Est-ce qu'il a dit, il a détaillé, voilà le tableau. Ça, ça Ou bien, si tu, tu choisis, ou bien, tu mets fin, on met fin à ta... En tout cas, on, il, a, il a mis deux tableaux devant la fille. Il l'a choisi le dernier tableau, c'est-à-dire mettre fin à sa vie. Mais dire qu'elle était malade à l'hôpital, c'est faux, assez faux. Le débat de Mariamba a été fait devant quatre personnes. Quand tu vas dire quatre personnes, ceux qui étaient là-bas vont là dire que quelque chose a fuité. Parce qu'il n'y avait que quatre personnes. Il y avait Spartacus. Il y avait Takla. Il y avait lui-même Doumbouya. Lui-même Il y avait Djiba il y avait les quatre. Parce que lui, c'est un formateur. Et celui qui était chargé de le rencontrer, d'expliquer la situation, c'était qui C'était Takla qui l'a expliqué. Parce que c'est Takla qui a filé la fille. C'est eux qui ont filé la fille. Ça, rentre, on ne sait pas quand même la fille travaillait pour qui. La fille traitait les informations pour qui. Là, même on ne le sait pas. Elle n'était pas malade aujourd'hui. Elle n'était pas malade demain. Rien, elle n'avait absolument rien. D'ailleurs, on était à une cérémonie, un banquet, elle était là-bas, bien habillée, c'était quatre jours avant sa mort. Donc je me demande quelle maladie elle a con... comme parce que ça c'est pour démentir ce que la DCI a dit, c'est-à-dire Moussa son... l'équipe de Moussa Moïse, tout est assez faux. Ils ont trouvé des explications par rapport à la mort de la fille. En tout cas, on est les cas, à La fille en savait beaucoup ne fait Je ne sais pas. D'autres, après Benamale, d'autres très Kumfan les Kaké. Vous comprenez Donc, pour le cas de Mariamba, laissez tomber l'affaire de dire qu'elle l'a mis fin à sa vie parce que c'est faux, archi faux. Elle a été assassinée. Sous l'ordre de qui Sous l'ordre de Doumbouya même, parce qu'elle en savait beaucoup. Et qui a filé l'information, ne cherchez pas il y ce tac-là, lui, le petit. Donc on a mis Barry devant les faits Voilà, voilà, voilà, voilà. À toi d'aller rencontrer ta femme. Vous vous expliquez. Et c'est ce qui fut fait. C'est ce qui fut fait. Donc, on a fait les il y a un aller. Ne les fort. où y aller? Aïka assassiné, on l'a assassiné. Et c'est ça. Maintenant, vous pouvez aller attaquer On l'a attaquer les autres qui disent que non. C'est comme ça, ça s'est passé. Elle a été éliminée parce que l'on savait beaucoup. Voilà. Et je portais très bien. Pour terminer encore une fois, je te dis oulada. J'ai commencé par ça. Un jour que tu vois comme ça, l'anzou travail. Ce n'est pas un vaurien. Il travaille à deux boulots. Comme Betty, il est dit, il faut aller te renseigner. Ceux qui font Uber, quand tu gagnes, moi-même, Périto, là, quand je ne fais rien, là, je suis assis à la maison, je fais lift. tu ne connais pas Lyft, c'est ce qu'on appelle Lyft, là, il faut demander. Lift et Uber, c'est la même chose, il faut demander. Moi-même, je fais ça. Surtout les week ends je ne travaille pas, je fais. Si tu ne gagnes rien, si tu fais toute la semaine, tu as un minimum 1500. Si tu fais très bien, tu as 2000 et quelques même. Ça, c'est parce que c'est pas fini. Si c'est à New York, tu gagnes même jusqu'à 2500 par week-end. Et le travail est en plein aussi à Amazon. Lui, il ne peut pas se payer une chambre-salon. Ça coûte comme une chambre-salon, c'est lui, 600 ou 900 dollars. Il ne peut pas se payer ça. Équipé très bien. Donc, il y a un truc qui a un à nous très bons Moi, je le il travaille pour le CNRD. Nous, on sait celui qui t'a appelé. Moi, je sais celui qui t'a appelé. c'est un vaurien. C'est un vaurien, ça. C'est lui qui t'a appelé. C'est un vaurien. C'est quelqu'un qu'on a payé pour venir parce que je peux dire. S'associer aux gentils, le petit. Le petit a quitté là-bas pour sa propre sécurité. Il a raison. Toute sa famille l'a demandé. Nous, même l'avons demandé. Il faut quitter. Il faut quitter là-bas. Là où Anzu est aujourd'hui, c'est lui qui paie là-bas. Là où Anzu et est-ce est dehors Il vit au dehors. Ou bien tu ne le vois pas dans son lit. Des fois, il fait la photo, il est un peu adossé à son lit. Là où il est là, c'est qui, qui paie ça pour lui? Qui paie là où il est? Moi, j'ai parlé avec une de ses cousines. Anjou, là, a toute sa famille. Ça hein? va? Le gars là que tu vois, le gars là, c'est un dealer, c'est des bandits. Vous savez, surtout dans la ville de Washington ici, de Philadelphie, ici, il y avait des anciens bandits, des narcotrafiquants ici. C'était des Guinéens. Parce que beaucoup parmi eux se trouvent en prison, d'autres sont rentrés. Lui, il fait partie de ce groupe-là. Lui, c'est un, un des membres de ce gang-là, des gangs-ci-là. Connuant qui est même, mes parents, qui sont dealers, des trafiquants de drogue, sont là. Il fait partie de ce groupe-là, il va tuer le petit, ou mais lui, va rester là-bas pour quelle raison Tiens, qui sont, M. Big Bull, la bouquette. Il va rester là-bas pour quelle raison, raison. D'ailleurs, c'est une erreur de la part. De, de, de, de, de Moi, par exemple, je le dis, il n'y a, a que deux personnes qui connaissent chez moi ici. Deux personnes lui, lui, Anzou, et, et, et Hamza, voilà les deux. Moi, je ne dirais jamais là où... Et puis voilà, je suis dans, voilà, je suis dans mon âge. Je vis avec ma fille ici, et j'avais loué, fait louer ma chambre à un gamin Il s'est marié, il est parti. Le gars a décidé de partir quoi, il est incapable de payer sa maison. Regardez-moi des conneries comme ça, là. Quelqu'un peut être incapable de payer sa maison, qui travaille, qui a deux boulots, n'importe quoi. Le gars fait des voyages entre la Guinée, lui, le dealer, là, le bandit, là, le narco, il, le de le faire voyager. Maintenant, on veut atteinte, atteinte à la vie de l'enfant et, et va rester là-bas pour qu'on le tue une, une nuit. Il est couché comme ça, on veut l'assassiner. Regardez-moi comme ça, il est mort fou. Yana, Heureusement, contrat -t -t il il y en a, est Heureusement, le contrat n'est on a un contrat depuis, c'est signé. Mais il donne, il donne une histoire, je viendrai expliquer l'histoire de, de ton fils à quand même il faut publiquement. Et, et monde, je viendrai expliquer le cas de ton garçon. On m'a tout détaillé. Lui-même, il m'a appelé. Il m'a tout expliqué. Et vraiment, Et Anala Kouchi Kola. le caleçon de la femme, Moufou, Nda On m'a tout expliqué. Tu vas voir. Merci. Portez-vous. Écoutez-la une dernière fois. Voilà. Écoutez ça. C'est...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 Voilà. Ah, donc ça veut dire que c'est vrai que quand même avec ce parti de Alien Focal les gens estiment que ce sont des contre vérités. Quelles conséquences pour le pays Oui vous savez quand même j'ai écouté ce, ce documentaire il y a beaucoup de choses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 d'investissement dans le développement communautaire. Oui. 50 millions. C'est écrit dans la convention. Oui. Elle paye chaque année, la première convention. Oui, la première, la première convention, convention. 50 millions de dollars. Et surtout, il y a encore un ticket d'entrée. C'est-à-dire lorsque la Guinée a signé la convention, une s'est engagée à payer 100 millions de dollars comme ticket d'entrée oui. à la Guinée et 2 millions de dollars pour faire le de remboursement des frais d'avocat. Ça, c'était quand même des acquis qui figuraient dans, dans l'ancienne convention. Oui. Mais aussi, dans la même convention, on a les dispositions autour du Fodel. C'est à dire 0,5% du type d'affaires à l'aide payé chaque année de fonds de développement local. Donc il y a tout ça que je vois nier dans ces documents. -là. Il a nié tout ça. C'est pas très sérieux. alors j'espère que c'est pas... Un... Portez-vous.